Coucou mes petits chickens, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que la lumière est pas trop élevée Parce que j'avoue que j'ai un petit peu mis de luminosité à m'âme Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faites pas trop attention à ma gueule, je viens de retourner Je suis assez crevée Ni à ma coupe de cheveux parce que les, les, les, les, les coquillages là, Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose Bref, putain ça me fait des gros onces hein, Mais non, pourquoi je suis là vous allez me dire Mais tu parles, tu parles, dis nous pourquoi on se retrouve Pourquoi tu vas voir le titre Donc fais pas genre surtout. On se retrouve pour une nouvelle story time. Fro, J'ai des trucs qui me sont venus en tête parce que les gars, il euh, y a des malades dans tout. Il y a des gens, c'est des psychopathes. Il y a des gens, ils ont des délires chelous. Story time, mes histoires chelous qui me sont arrivées sur Tinder ou mes ventes, je ne sais plus me prendre. Je ou... me sont enlevé le fond de teint. La gase, se passe toujours c'est gratuit ou quoi Bref, les gars, si vous êtes chaud si vous êtes on fire, si vous voulez rire, vous vous de ma gueule, Avoir peur. Non, j'amuse. Je fais un suspense de mal alors Il y a deux histoires et demie. Deux histoires de virgulées. Bref, si tu as envie de savoir, si tu es intéressé, si tu as la niaque, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Ça va Ça va. Peut-être que je me dis, on ne sait jamais, ça me, ça me prend une belle photo, tu sais, parce que pour les miniatures, des fois, c'est tendu, hein, je dois faire des bails comme un, hein, c'est tout. Hein. Les gars, je ne sais pas par où commencer cette vidéo n'est pas structurée. Je vais me perdre, je vais essayer de faire ça, de rendre ça net, clair, précis au montage. Bref, bon anniversaire à Paola, je tourne cette vidéo sur ton anniversaire à ma Tout à l'heure. Je vais peut-être faire une... Non, faut que j'arrête de dire, je vais peut-être faire un vlog. Je vais peut-être faire une IDTV, ça fait trois ans et demi. Je dois peut-être faire des vlogs, je dois peut-être faire... peut fermer ta grande gueule et arrêter de faire des prédictions à hein, ma Donc mes, ch... mes petits chickens. Tinder, vous savez, je vous ai dit, je m'inscris, je m'inscris, mais ça fait quelques temps que je ne me suis pas désinscrite. cest à dire que je me suis dit, prie reste, parce que dans une semaine, reste, je suis restée. Je rencontrais quelqu'un, lui, je ne vais, vais pas le mettre dans la sauce, parce que c'est quelqu'un qui continue à suivre. Mais, mais, mais enfin, on n'est on on pas en mauvais terme. on n'est pas en terme, on n'est pas en terme, mais on n'est pas en mauvais terme. Et euh, ça ne s'est pas fait, mais bref, lui, c'était bien, on a eu un date et tout, j'ai eu un date, c'était sympa et tout, vraiment quelqu'un de chouette et tout. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, je te passe le salam, je crois que tu vas savoir qui tu ensemble, tu connais, bref, ça ne s'est pas fait, malheureusement, dommage, mais ce n'est pas grave, mais avant ça, et surtout après ça, tu, tu comprends bien que c'est pas, parce que ça ne s'est pas fait que froufrou, il va laisser ton non, non, parce que quand je m'ennuie, je sais, et pas que quand je m'ennuie, parce que je me dis, bon, ouais, non, on sait jamais, j'ai des copines, elles ont rencontré quelqu'un dessus, mais bon, bref, mais avec tous les cas, ce que je me tape, Sincèrement, je sais que je ne rencontrerai pas l'homme de ma vie là-dessus, donc voilà. Je vais dire, je me fais plus de mal qu'autre chose. Voilà. Il y en a un, on va l'appeler le nouveau podologue. Oui, parce que, alors, écoutez, fétichiste des pieds, podologue, il n'est pas podologue, mais nous on a eu, je vais tout vous raconter, fétichiste des pieds, fétichiste des renards Le mec, oh là là, je sais pas comment c'est. Donc, déjà j'ai des des, des, des des Je vous avais raconté ma première histoire, voilà, ma première histoire, mon premier date que j'avais eu. ça c'était pas mal, pas pas mal passé ça. Mais j'avais pas kiffé. Et tout, je vous avais fait une story time. Je vous mets dans le I en, bas, en barre d'infos, tu connais. Après ça, bon, j'avais quand même parlé. Type, on devait se voir avec un. Voilà, je prends mon premier vent, pas mon vent, mais je t'expliquer. Je parle avec un, on parlait pas beaucoup pour te dire que, parce que même par message j'avais dit, écoute, j'espère qu'en face tu parles quand même plus. mais ouais, t'inquiète et tout, t'inquiète, moi ouais, je m'inquiète, on s'est jamais vu. <rire> je spoil, mais bon, bref. Le mec et tout, on parlait un peu, il, un, je crois qu'il avait des origines hispaniques, je pensais même qu'il était arabe, parce qu'il ressemblait un petit peu, j'ai je, il ressemblait même à un pote à moi, bref. T'es malade, la griffure, à cause de faim en forme à lapine. Euh, il était parti en vacances en France, on avait pu trop parler, on en parlait, bref, deux jours, on peut se voir, on se parlait depuis peut-être un jour, on peut se voir, je vais écoute, le mec, il a l'air chaud, son gamin, tu me connais, tu connais Fréfré, elle dit toujours oui, on va se voir, mais elle y va jamais, mais là, je me m'étais dit, voyons, la veille du rendez-vous, je me dis, je vais annuler mes potes, surtout pas ou que ça me dit, arrête un peu, t'aimes trop annuler, toi, là, non, non. je me dis, ok, je vais pas annuler, mais j'étais comme on devait se voir à 18h, je suis rentrée du taf, nous, on devait se voir à 19h, je suis rentrée du taf à 18h, h 18h. Une ou 18h05, il me dit hello, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Voilà, qui m'avait dit J'ai mal à la tête. Tu vas pas me faire. Moi, j'ai mes règles aussi, tu comprends. Enfin, il y a quoi alors Tu as mal au nombril aussi, qu'est-ce qui se passe Mon oreille est bouché. enfin Tu as mal à la tête euh, Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir mal à la tête, mais c'est plus des excuses de meuf. Donc, tu as mec, tu ne vas pas me la faire parce que je suis la première à donner ce genre d'excuses. Ne me prends pas pour un jambon dinde, pour un lapin de six semaines. Dis-moi, écoute, là, je suis plus trop chaud. On se verra quand je serai chaud. Mais ne me dis pas j'ai mal à la tête. Parce que demain, alors, moi, je te dis, j'ai mal au ventre. Ou j'ai mal au cul. Et il y en a assez. Et pourquoi je m'énerve Parce que j'en je avais rien à foutre de lui. Il me dit, j'annule. ça je fais, okay, j'ai plus ai les messages. Et j'ai pas le temps ni l'énergie de vous donner capture. Mais pour les prochaines histoires, t'inquiète. Je dis, à l'aise, j'ai la haine, j'ai à l'aise. Je dis, oh, je suis pas fâchée. Je, non. Non. Genre, non, point. Tu sais, mais je rajoute le point pour montrer que non, je te dis que je suis pas fâchée, mais. Il est là. Parce que je comptais t'annuler. Je te dis oui, tu m'annules. Comment C'est comment Bref. Djam mais après Il remonte. Il me doit. Je suis désolée. Il s'excuse à l'aise. Mais il revient en mode. Ah, mais c'était chaud demain. On se voit. Demain, je travaille. Demain, c'est samedi. Je dis, je fais la gamine ou pas Je dis, non, allez, vas-y, je t'ai dispo. J'ai à l'aise. Mais je ne le sentais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne le sentais pas. Matin, le lendemain, samedi, 8h, j'arrive devant le Emma. Parce que je travaille au Emma. J'ai un message, je le savais. Hello, euh, je suis désolée, je ne peux pas venir, j'ai un anniversaire hyper important. Ah oui, parce que toi, tes anniversaires hyper importants, tu le dis le jour même. Que je ne peux pas rater, arrête tes barata. Mais, la phrase qui tue, bonne continuation. Toi, tu me dis bonne continuation. Qui t'a dit que j'ai envie de continuer pourquoi tu me dis bonne C'est moi qui dis, genre, bonne continuation. Ça, fait, ça vous fait pas mal, cette phrase Bonne continuation, genre, courage, ça va, l'île, la continue, une paire, oh, pris le J'ai fait, ah, laisse, je l'ai bloqué. Le seul que j'ai eu. Mais qui dit ça Voilà, première vente, je me suis prêt à laisser cadeau, c'est un début, c'est l'apéro. Ça va Qu'est-ce que j'ai eu aussi J'ai eu des dons Carlos. Pff, lui, je sais même pas par où je vais. Ah là là On va parler du... On va, on va rentrer dans le... mettre les deux pieds dans le tas. Les pieds dans le tas. C'est même pas un jeu de mots en parlant de pieds. Parce que le mec, il était pétichiste des pieds. Je parle avec lui. Déjà, le mec BG tout, la tête de ma mère. BG Je me suis dit, c'est un fake. Impossible, c'est pas un fake. Parce que son compte, en ça été relié. Il vient me parler. Hello, ça va et toi Autant, tu dis, t'es très beau chien et tout. Voilà, c'est moi qui vais parler, je sais plus. Très beau chien, dit, ah, à l'aise. Et moi, là, j'ai le maître aussi, ça va. Amie. Toi, t'es belle et tout. C'est gentil, commence bien. Faut, faut, faut lâcher des compliments. Toi, t'as fait bien les compliments. Que j'avais dit, ton chien est beau. Ndiaye, ah, c'est seulement le chien qui est. Dit, non, le maître aussi. Ndiaye, je te plais. Trop bizarre, le mec canon. Pourquoi t'es autant que. il nous te disent que t'es beau. T'es beau, tu le sais. Fin, ça se voit, il était vraiment beau. Je dis, ouais, tu me plais, t'es beau. Il dit ah, « que tu es mer et blanc. Ah bah ben, ainsi. Genre, oh là là, je me suis dit, ça commence. Ça commence. Encore un qui fantasme pour de Ken avec les renois. Là, là, là. Je vous jure ça existe. Là. Il y a des gens... C'est même pas qu'ils sont attirés par les renois ou quoi. Parce que bah, moi, j'ai choisi chacun son souci et je m'en bats les reins. Je... Ça, c'est alors le dernier de mes soucis que tu aimes les renois ou tu n'aimes pas les renois ou tu aimes, les, Renault, ou tu aimes les... les jaunes ou pas les... J'en ai rien je à foutre de chacun son goût. Moi, j'aime. L'important, c'est qui moi j'aime. Je m'en fous. Tu, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Si je t'aime, c'est bien. Amour à sens unique, on accepte. Bref. Et je vous... comme je vous dis, il y en a plein qui sont en mode fantasme sur les renoirs, parce que je sais pas ce que vous dites, parce qu'on danse bien, on calme bien, mais les gars, calmez-vous, détendez-vous, je connais même pas ma life Tout le moment, je suis pas de tu vois ce que je veux dire, je suis mais je me connais pas. Donc le mec, oui, il me dit cache, il me dit oui, je fantasme, il me dit oui, moi je fantasme sur les plaques, j'aimerais même faire une blague, rien moi ça me fait rire, j'ai pas le problème à me le dire. Encore heureux qu'il ne m'ait pas dit t'es es belle pour une Renault. On en parle de ce genre de phrase Dites-moi en commentaire. Et ne me jugez pas en commentaire, là. Bref. Encore heureux qu'il ne m'ait pas dit ça. Puis je lui dis C'est quoi ton fantasme Parce qu'il m'a dit Ouais, ça fait partie d'une fantasme. Je lui Mais c'est quoi ton fantasme tout. C'est même pas pour chauffer, quoi. C'est vraiment juste. Il me dit Oui, j'aime bien les pieds. Pardon Je lui dis Mais non, tu te ma gueule. Le mec est trop. Le mec est beau. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait sur Tinder. Après, c est, c est pas, après, ça ne veut rien dire parce que je suis belle, je suis Donc, bon, c'est parce que tu es belle que tu es en couple. Mais, trop beau pour être vrai. Beau de loin mais loin d'être beau. Je fantasme sur les pieds. Bah, bah, bah, ça m'a fait rappeler une histoire. Je vous explique l'histoire. Une Histoire dans une histoire. En fait, il y a un an, avec mes copines, Angel, Paula et tout, on avait eu l'idée de euh, faire donc, un spotty de faire une pré et un, de dire, oui, mettez en commentaire, oui, c'était nous au c'était nous. Mettez en commentaire, identifiez vos potes qui sont légers. On fait une, une pré, donc une, une bifor un bifor plutôt, avant de sortir, donc voilà. Et on va inviter 5 bogos à notre soirée, donc 5 mecs. Et donc, on devient identifié, on avait fait le buzz, les gens, ils nous insultaient pas, ils nous insultaient mille 1000 commentaires, les gars, 1000 commentaires, on a dû faire notre sélection. Alors, c'était trop parti en couille on avait eu une amende et tout. Bref, la police avait dû intervenir. C'était bordel. On avait choisi. Et dans le lot, il y en avait un qui avait été ramené, un de ses potes. Il était podologue. Trop beau, on l'appelait Proudman. Parce qu'il était podologue, mais il a pété toute la soirée, il nous a enfumé le nez. Podologue. Et il a pêché ma pote Paola. Voilà, je dis cache, mes copines elles sont à l'aise, on se combat les rien. Je dis les noms, je dis les blazes. il n'y a rien. On a su qu'il était podologue, il l'a dit à la soirée. Trop bizarre, mon podologue. Pas grave mais à part, en plus d'être podologue il était fétichiste des pieds c'est pas lui quand il embrassait ma pote paola il lui touchait les pieds en même temps et tout des trucs star là enfin bref donc il m'a fait peur donc mon, le nouveau type m'a fait penser au podologue de la soirée mais c'est pas le même parce qu'on mange pas le même peigne avec mes copines moi je mange pêcheau pas le mec que mes, mes copines pêcheau ça on est réglé il n'y a pas dix 000 mecs donc bref, euh, le mec il me dit oui jamais le mec de Tinder On revient à mon histoire. J'aime bien les pieds. rappelle. On dit pas. Après en soi, moi je déteste les pieds, ça me dégoûte. Mais toi t'aimes bien les pieds, c'est pas mon problème. Vas-y. Mais je me dis il rigole et tout. Tu non, je te jure et tout. Est-ce que je pourrais toucher tes pieds quand on se fait. Tu me tournes gueule. tu rigoles là. C'est une blague, frère. Tu, tu me caches comme ça, on se connaît depuis une heure, tu veux me toucher mes pieds quand tu me verras. Ouais, allez je dis, allez, si tu veux. rire, mais t'inquiète qu'au fond, je savais que j'allais jamais le voir. Parce que moi, les gens chelous comme ça. Et puis, même, je t'ai dit, j'ai pas de cou Je dis aux gens, oui, mais je les vois pas. Je me dis, oh, mais t'es une salope. Non, c'est juste que je vais même parler. Si la personne me plaît vraiment, comme le mec à qui j'ai accordé le, le date, là, mais que je vous ai dit, on est plus en contact et tout. Si les personnes, la personne me plaît et que la personne tire la conversation et tout, oui, à la fin, je vais te voir. Mais frère, on se, se connaît depuis un jour. Tu veux me voir dans deux jours Tu veux toucher mes pieds Tu crois vraiment que je vais te voir ça, c'est un message à tous les mecs. Vous me parlez depuis un jour, vous voulez me voir, je vous dis oui, sachez que vous n'allez jamais me voir. Même pas parce que je fais ma fraîche, mais parce que, ouais, j'ai un, j'ai pas les coronesses, deux, vous êtes des grands malades, trois, qui fait ça. Voilà. Mais même si vous faites ça, je ne vous juge pas, mais moi, je ne fais pas ça. Parce que j'ai peur. Ça me stresse les dates. Puis même, je peux avoir des podologues. Et... Bref, oui, je peux toucher tes pieds. Mais écoute ma foi, si tu veux. Je dis ouais, tu es sérieuse. Je dis bah, ouais, mais toi, tu es sérieuse. Oui, oui, j'arrivais pas à le croire, enfin, ouais. Après, il me dit, la tête de ma mère, je vais me croire. Eh oui, est-ce que je pourrais sentir tes pieds bon bon bon. bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Je dis non, il se fout de à Tout moment, il est avec ses potes, ils sont en train de rigoler. Ils disent, ah ah, je peux sentir tes pieds. ils rigolent et tout. Bande de fous. Tu vois, moi, je me dis ça. Donc, je j'étais sérieux, il me dit, ouais. Sentir mes pieds, ouais. Euh, ouais, si tu veux. Oh merci, c'est gentil et tout. Mais en fait, quand les gens ils te disent ça, les gens bizarres, mais ça. Tu sais pas si le but c'est que tes pieds sentent bon ou sentent mauvais. J'ai pas demandé, j'ai pas dit oh tu veux mes pieds plus, ou comment je les lave avant, pas les laver mais tu sais pas en fait tu sais jamais qui te demande de sentir tes pieds. Tu ne sais pas. Il me dit vraiment, je dis mais toi vraiment toi t'es sérieux. Il me dit ouais tout nana na. tu verras pour un gros chose. après il m'a dit que il me fait en gros mais il veut sentir mes pieds quoi. Je voit quand, parle je sais pas quand. Il veut me voir dimanche. Dimanche, je vais me faire les 13. 3 h et demi, je vais me faire les 13. Lol, ça va, je les ai enfin faites. Amba, amba. Bisous. J'écoute, il y a moyen qu'on se voit dimanche, mais je vais me faire les 13. Non, non, non. Allez, tiens, moi, au jus, tout, je, vais le tenir, je vais te tenir au jus. Mais le jus, attends, le jus, je te le tiendrai euh, deux heures avant. Allez, on était peut-être jeudi, c'est pas de jeudi à dimanche. Tous les jours, ils me diront, alors, alors, alors, alors, pour dimanche ça me gave, je déteste qu'on me mette la pression. Samedi, je suis au restaurant avec mes potes. Mais là, on a été au Magoya, Magoya. On s'est fait arnaque, bref, carotte. C'était bon, mais c'était peu. On n'a pas beaucoup mangé. On s'est pas pété le bide. On était dégoûtés, on a mis un avis sur Tripadvisor. Et puis c'est tout. Je me dire, mais t'as trop d'histoires toi. Raconte-nous ça, mais ça, c'était une histoire de dingue. Samedi, il alors pour demain. Je dis, écoute, euh, je te dirai tantôt. Je ne sais pas, je savais même pas si je vais me faire les 13 bon, au final, je ne pas faire les 13, je savais pas si je devais rentrer le dimanche, je ne vais pas rentrer et tout. J'ai une vie, j'ai beaucoup de choses à faire. Attends, attends. Alors, demain, je te tiens au jus une heure plus tard, alors, que je verrai pour les 13, oui, mais les 13, ça prend pas 10 heures, frère, je veux bien que tu sois en sur les blagues, mais tu vas, pas me dire, étudié des tu vas pas me dire que tu as étudié l'histoire des blagues. tu ne vas pas me dire que tu as étudié l'histoire des 13, tu vas pas me dire que tu sais que des 13, ça prend une heure, non des 13, si tu fais des longs breaks, des, ça peut te prendre 5 heures, 6 heures, 8 heures, donc ne viens pas me dire que ça prend pas une heure de faire des 13, ou ça prend plus d'une heure, ou je sais pas quoi, il m'avait l'air en fait. Je dis, ben bah, si déjà, et je ne sais pas si je vais le faire, je ne sais pas si je serai la dimanche, mais je te tiens au jeu. Une heure ou je... alors demain, alors demain, j'étais avec mes potes, et tout, le monde était chez Adrienne, et toi, rigoler à jouer au ou... jeu. Donc je lui ai dit, et là, on parlait sur Snap, parce qu'il m'avait ajouté sur Snap. Je lui ai dit, putain, mec, tu permets ou pas, en fait Je suis avec mes potes. Non, je lui ai dit, chaud, reste au bon là, je t'ai peux rester, je avec mes potes, mais c'est tout comme chaud. Je... Tu permets, en fait, euh, deux secondes, je peux respirer. Un peu, CO2, deux oxygène, c'est comment? Il m'a répondu, j'ai pris le somme, je l'ai keblo j'étais contre de Tina Voilà, lui m'avait gavé, c'était le fétiche des pièges. Il y en a un autre, on l'appelle Don Carlos dans le milieu parce que je vous dis, il me faisait penser aux gens dans les, de narcos, dans les films, les petits là, chouchou, qu'elle a t les espèces de, de, de chapeaux comme ça, avec le, le pantalon là, le bid un peu, le, le fusil, manquait plus que ça.